Hey, hey, hey, salut ben, J'espère que vous allez bien, moi grâce à Dieu je vais bien Aujourd'hui on se trouve dans une vidéo où je vais vous parler de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut pas dire À qui on peut dire et à qui on ne peut pas dire Je vais parler comme ça parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo du pasteur Marcelo, je ne sais pas si tu connais, si tu ne connais pas, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Cette vidéo, en fait, elle a complété bah, ce sujet-là dont je voulais déjà te parler. Bref, en tout cas, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo donc, du pasteur Marcelo, une vidéo que je trouve très très intéressante. En plus, elle ne parle pas forcément de ce que je veux te parler, mais il y a des exemples en fait qui illustrent ce dont moi je vais te parler. Et n'hésite pas de me dire, si toi tu regardes aussi les vidéos du pasteur Marcelo, pourquoi pas J'ai remarqué, surtout chez les femmes, hein, <rire> c'est un sujet qui touche plus les femmes. On a tendance à beaucoup parler et des fois à trop parler. Quand on te dit que tu as la maladie du parler, c'est que tu as la maladie du parler, ma soeur. Ou mon frère, parce que maintenant les hommes aussi parlent. Hein. Ah, maintenant les hommes vous aimez trop parler aussi. <rire> Je pense qu'il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu peux pas dire. Tu as réussi à faire un gâteau au chocolat. Dis, si tu veux, si, si tu as envie de le dire, dis à ta pote et hey, tu sais, j'ai réussi à faire un brownie et tout. Le truc est sucré, c'est trop bon et tout. Euh, Je sais pas, tu as réussi euh, ton baccalauréat. Tu as, as les résultats et ils te disent que tu es accepté. Tu as envie de le crier Crie-le partout. Dis Ah, j'ai mon baccalauréat, mon gars. Bientôt le permis et tout. Bon, dis, il <rire> n'y a pas de souci. T'as un conflit avec ton mari, tu as un conflit avec ta soeur, as un conflit avec ta mère, tu as un conflit avec ta meilleure copine. Est-ce que vraiment tu es obligé d'en parler autour de toi Est-ce que tu ne peux pas garder ça pour toi Et si tu as vraiment envie de parler de ça, pourquoi tu ne parles pas à Jésus Tu sais, moi des fois je parle à Jésus de tout et n'importe quoi. Je lui parle vraiment de tout et n'importe quoi parce que moi je ne raconte tellement pas ma vie que des fois j'ai envie de raconter certaines choses qui m'arrivent. Bah, je le partage avec Jésus, des fois je suis en train de rire et des fois je suis toute seule dans ma chambre je suis en train de rire et je me dis mais si quelqu'un entre dans ma chambre il va se dire mais mon zèle a un problème mon zèle a un tchac mais ouais c'est parce que je me dis je sais que Jésus garde les secrets dans Proverbe 7 verset 4 et c'est un proverbe que j'aime beaucoup et je l'ai d'ailleurs écrit sous mon petit carnet et euh, ça dit euh, je me rappelle plus trop mais en gros ça dit euh, Demande à la sagesse d'être ta sœur et à l'intelligence d'être ton ami. C'est-à-dire que tu dois être intelligent et tu dois être sage. Intelligence au sens, est-ce que cette personne est digne de confiance Est-ce que je peux lui raconter ça Et sagesse au sens, est-ce que je ne vais pas regretter d'avoir raconté ça Tu vois, je pense qu'avant de parler, on dit qu'il faut tourner la langue sept fois, je ne sais plus combien de fois. Mais tourne là, beaucoup, dans ta bouche, là, t'es comme ça. Non, non, non, non. <rire> non. En gros, ça veut dire réfléchir avant de parler. Il y a des gens, ils parlent et racontent beaucoup de choses en période de connaissance. C'est-à-dire, tu viens rencontrer la personne. Et même si, des fois, je suis d'accord, il y a des gens euh, que je peux rencontrer et je me dis, mais je sais que je peux avoir confiance en cette personne. C'est fou parce qu'il y a des gens, ils dégagent en fait ça. Ils dégagent... Euh, une atmosphère de confiance, tu dis, mais en fait, cette personne, ouais, elle a l'air digne de confiance. Mais même si elle dégage tout ce qu'elle peut dégager, <rire> tu ne la connais pas, tu es en train de faire connaissance avec elle. Garde tes précautions, réfléchis, sois sage, ne lui raconte pas toute ta vie, ne déballe pas tout. Ne raconte pas, frère, ne raconte pas, sœur. <rire> tu es en peur de connaissance, tu es en train d'apprendre à connaître la personne et tu lui dis déjà les secrets qui concernent ta famille, les secrets qui concernent ton mari le secret qui te concerne toi-même tu es en train d'apprendre à la connaître ça fait quelques jours Calmaté. <rire> ensuite même cela que tu appelles ami cela que tu connais depuis des années dans la bible il y a un verset qui dit l'ami aime en tout temps et se montre dans les épreuves ou dans le malheur un frère donc celui-là que tu connais depuis des années si tu as jamais vécu des moments difficiles avec si tu as jamais vécu des moments où tu étais dans l'épreuve avec. Si cette personne, tu vis avec elle mais tu vis que des moments positifs, hein, que des moments heureux, ne t'empresse pas de l'appeler ami non plus. <rire> ne t'empresse pas de l'appeler ami non plus. Attends aussi de voir si dans les moments difficiles c'est vraiment un ami. Ensuite, je vais parler du milieu chrétien Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas tes amis. Jésus lui-même ne considère pas tout le monde comme ses amis. Et il y avait des passages que le frère Marcelo... a ah justement, c'est surtout ça que j'ai piqué dedans. <rire> le frère Marcelo, il avait cité des passages. Euh, donc, je regarde parce que je les ai écrits. C'était Jean 15, verset 14. Proverbe 3, verset 32. Il avait mis ces deux passages en parallèle avec Jean 3, verset 16. Au sens où il disait, Jésus, il aime tout le monde. Donc, comme le dit euh, le verset donc, de Jean 3, verset... Euh, le passage dans Jean 3, verset 16. Mais, par contre, il ne considère pas tout le monde comme ses amis. Et donc, là, il faisait donc aux deux références qui suivent, Jean 15, verset 4 et Proverbe 3, verset 32. Et c'est la même chose pour nous, étant homme, étant chrétien. On, on doit aimer tout le monde, oui. Mais on ne doit pas considérer tous les membres de l'église comme étant notre ami. Non, c'est faux c'est faux, tous ne sont pas nos amis. Déjà, euh, tous, tu ne vas pas leur parler à tous. Ça dépend de la grandeur de ton Église. Mais tu ne parleras pas à tous déjà. Donc, tu ne peux pas considérer que tous ceux qui sont euh, dans l'Église sont tes amis. C'est juste faire attention à ce que tu dis et à qui tu le dis. En gros, c'est ça. Et je suis sûre que tu ne serais pas la première à te le dire. Et pour finir la vidéo, je veux juste préciser que ce que je dis là, je ne suis pas pasteur. Je te dis ce que je pense. Euh, je m'appuie de certains versets, mais c'est ce que je pense. Et ça m'engage que moi, ce n'est pas la vérité absolue. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas de mettre en commentaire ce que toi tu en penses à travers ce sujet. Est-ce que tu penses qu'on peut tout dire Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à n'importe qui parce que cette personne vient de telle église Parce que cette personne se dit chrétienne Est-ce que tu penses qu'on peut lui faire confiance directement Ou est-ce que, comme moi, tu penses qu'il y a un temps d'adaptation Il faut aussi voir euh, comment cette personne est avec toi dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Après, ce n'est pas tout le temps que tu découvres euh, que tu vis un mauvais moment. Gloire à Dieu Mais si dans ces mauvais moments-là, euh, cet ami n'est plus vraiment un ami tu risques d'être déçu d'avoir raconté trop de choses en fait, parce que tu auras peut-être peur que cette personne crache son venin en gros je ne vous dis pas de, de vivre dans euh, dans la méfiance non, c'est pas ce que je dis, je dis juste que protégez-vous protégeons-nous, hein? ne, ne confions pas trop de choses à autrui c'est tout, si tu as envie de parler parle à Jésus parle ah, à Jésus, la vérité moi je vous dis ça marche sache que si Jésus ne considère pas tout le monde comme étant son ami, Jésus, il est l'ami de qui il veut. Enfin, celui qui veut un ami, Jésus sera ton ami. Le fait qu'il ait donné sa, sa vie, ça montre qu'il est ton ami. Je mettrai le verset en bas. Et c'est un verset qui, qui te dit en fait, « Moi, si tu as besoin d'un ami, je serai ton ami. » Jésus, c'est l'ami fidèle, mon gars. Voilà. D'ailleurs, je mettrai une vidéo aussi où je parlais avec mes sœurs de l'amitié. Il y aura le « i » en haut à droite ou en haut à gauche. Ouais. Et voilà. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Euh, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes projets. Et puis, euh, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!